Bonjour, dans cette vidéo on va voir deux calculs intégrales en utilisant la technique de l'intégration par partie. Donc voilà euh, calcul de l'intégrale de 0 à pi x plus 2 sin de x dx. Et calcul de l'intégrale de 0 à pi sinus de x fois l'exponentielle de x dx. Donc en fait pour calculer ces deux intégrales, il faut utiliser la formule suivante. L'intégrale de A à B, U' de X, fois V de X, DX, est égale à une primitive U de X, fois V de X, entre crochets, de A à B, moins l'intégrale de A à B, U de X, fois V' de X, DX. Donc, calcul de IA, qui est l'intégrale de 0 à pi, fois X plus 2, sinus de X, DX. Le réflexe habituel nous incite de vérifier l'existence de cette intégrale avant de la calculer. Pour cela, il faut vérifier que la fonction g de x est égale à x plus 2 sin de x définie et continue sur R et les bornes de l'intégrale sont les éléments du domaine de définition de la fonction g. Donc euh, la fonction g est une fonction définie et continue sur R parce que c'est le produit de deux fonctions définies et continues sur R. La fonction x plus 2 et la fonction sinus de, de x ce sont deux fonctions définies continues sur r. Et les bornes de l'intégrale 0 et pi sont deux éléments de r, alors on peut conclure que euh, l'intégrale de 0 à pi, x plus 2, sinus de x de x existe. Une primitive de la fonction g n'est pas reconnue directement, donc on peut utiliser l'intégration par partie pour faciliter le calcul. Pour cela, on doit choisir u prime de x et v de x. Donc posons, u prime de x est égal à sinus de x et v de x est égal à x plus 2. Donc une primitive de la fonction sinus, ça donne moins cosinus. La dérivée de la fonction v, ça donne 1. On a donc Ia est égal à l'intégrale de 0 à 8. Sinus de x fois x plus 2, dx. x. On a changé l'ordre du produit ici, sinus de x à la place de x plus 2, tout simplement pour pouvoir voir la formule de, de l'intégration par partie concrètement, donc on a Ia est égal à l'intégrale de 0 pi u prime de x qui est sinus de x et v de x qui est x plus 2 u prime de x c'est sinus de x et v de x c'est x plus 2, on a remplacé u euh, par euh, sinus de x et v de x par x plus 2. Donc on peut écrire directement, d'après la formule de l'intégration par partie, cela est égal à une primitive u de x fois v de x entre crochets de 0pi moins l'intégrale de 0pi, u de x fois v prime de x dx. Donc ça reste à remplacer u de x et v de x encore par leur valeur dans les crochets. Et u de x, v prime de x, dans l'intégrale de 0 à pi, et on aura Ia est égal à moins x plus 2 cosinus de x entre crochets de 0 à pi. Donc, euh, moins l'intégrale de 0 à pi, moins cosinus de x de x. Le moins et le moins, ça va donner plus, donc Ia est égal à moins x plus 2 fois cosinus de x entre crochets de 0 à pi plus, ici, sinus de x entre crochets de 0pi, parce que sinus de x est une primitive de la fonction cosinus. Donc, remplaçons par les bornes. Ia est égal à moins pi plus 2 cosinus de pi moins 2 cos de 0. Donc, on a remplacé par les bornes ici. Plus sinus de pi moins sinus de 0 aussi par les bornes de cette crochet. On a sinus de pi, c'est 0, et sinus de 0, c'est 0. Donc ça reste à calculer cette expression, là ici. Donc, euh, on a pi plus 2, cos de pi, cos de pi c'est moins 1. Et cos de 0, c'est 1. Donc, on peut obtenir après le calcul euh, ia est égal à pi plus 4. En conclusion, ia est égal à l'intégrale de 0 pi x plus 2 fois sinus de x de x est égal à pi plus 4. Calcul de iB qui est l'intégrale de 0 à pi, sinus de x fois l'exponentielle de x, dx. Donc c'est la même chose. Avant de calculer cette intégrale, on doit vérifier que cette intégrale existe. Donc pour cela, posons h de x est égal à sinus de x fois l'exponentielle de x. La fonction h est une fonction définie et continue sur r, car c'est le produit de deux fonctions définies continues sur R sin de x continue définie sur R, et l'exponentielle définie continue sur R. En plus, les deux bornes de l'intégrale IB sont des éléments de R, alors euh, l'intégrale de 0 plus sinus de x, exponentielle de x de x, existe. Une primitive de la fonction H de x, c'est égal à sinus de x fois l'exponentielle de x n'est pas reconnue directement, donc on doit utiliser l'intégration par partie. Pour cela, on doit choisir u' de x et v' de x. Donc u' de x est égal à l'exponentielle de x et v' de x est égal à sinus de x. On a choisi u' de x est égal à l'exponentielle de x et v' de x est égal à sinus de x. Donc une primitive de la fonction exponentielle de x est l'exponentielle de x. La dérivée de la fonction sinus de x donne cosinus de x. Donc l'intégrale de 0 à pi, l'exponentielle de x fois sinus de x de x est égale à l'intégrale de 0 à pi u fois v de x de x. On a u de x, c'est la fonction exponentielle de x, et v de x, c'est la fonction sinus de x. On a permis de, de la même manière que précédente, on a remplacé L'exponentiel de x à la place de la fonction sinus de x pour obtenir la forme u' fois v de x dx. Donc, d'après la formule de l'intégration par partie, on écrit une primitive u de x fois v de x entre crochets de 0 pi moins l'intégrale de 0 pi, euh, u de x fois v' prime de x dx. Donc, ça reste à remplacer u de x et v de x par leur valeur dans les crochets. Et u de x, v' de x par leur valeur dans l'intégrale de 0 à pi. Donc on aura iB est égal à l'exponentielle de x fois sinus de x entre crochets de 0 à pi moins l'intégrale de 0 à pi exponentielle de x fois cosinus de x de x. Donc pour calculer cette intégrale, l'intégrale de 0 à pi exponentielle de x fois cosinus de x de x, on doit utiliser encore une deuxième fois l'intégration par partie pour pouvoir calculer cette intégrale. Donc pour cela, posons U1' de x est égal à l'exponentielle de x et V1' de x est égal à cosinus de x. Donc U1' de x est égal à l'exponentielle de x et V1' de x est égal à cosinus de x. Donc une primitive de la fonction exponentielle de x est l'exponentielle de x, et la dérivée de la fonction cosinus, ça donne moins sinus de x. On aura euh, l'intégrale de 0 à pi exponentielle de x fois cosinus de x de x est égale à l'intégrale de 0 à pi u'1 de x fois v1 de x de x est égale, d'après la formule d'intégration par partie, est égale directement à et une primitive u1 de x fois v1 de x entre crochets de 0 à pi moins l'intégrale de 0 à pi u1 de x fois v'1 de x dx. De Donc, ça reste à remplacer u1 de x et v1 de x par leurs valeurs dans les crochets. Et u1 de x et v'1 de x dans l'intégrale de 0 à pi. Donc, on aura l'intégrale de 0 à pi exponentielle de x fois cosinus de x dx est égal à l'exponentielle de x fois cosinus de x entre crochets de 0 à pi moins l'intégrale de 0 à pi moins l'exponentielle de x fois sinus de x dx donc il y en a deux moins ici moins et moins ça ça donne plus donc on a l'intégrale de 0 à pi l'exponentielle de x fois cosinus de x dx est égal à l'exponentielle de x fois cosinus de x entre crochets de 0 pi plus l'intégrale de 0 pi exponentielle de x fois sinus de x de x. donc on a euh, ib est égal à l'intégrale de 0 pi exponentielle de x fois sinus de x de x qui est égal à l'exponentielle de x fois sinus de x entre crochets de 0 pi moins l'intégrale de 0 à pi exponentielle de x fois cosinus de x dx de et on a l'intégrale de 0 à pi exponentielle de x cosinus de x dx de qui est égale à l'exponentielle de x fois cosinus de x entre crochets de 0 à pi plus l'intégrale de 0 à pi l'exponentielle de x fois sinus de x dx de donc on peut remplacer cette expression là par cette expression donc on a IB est égal l'intégrale de 0 pi exponentielle de x fois sinus de x de x est égale à l'exponentielle de x fois sinus de x entre crochets de 0 pi moins cette expression qu'on a remplacée par cette expression donc moins entre parenthèses euh, l'exponentielle de x fois cosinus de x entre crochets de 0 pi plus l'intégrale de 0 à pi exponentielle de x fois sinus de x dx de donc on a ib est égal à l'intégrale de 0 à pi exponentielle de x sinus de x dx de voilà donc cette expression euh, l'intégrale de 0 à pi exponentielle de x fois sinus de x dx de donc c'est ib donc on va remplacer ib par cette expression donc euh, on aura IB est égal à l'intégrale de 0pi exponentielle de x sin de x dx est égal entre crochets l'exponentielle de x fois sinus de x euh, de 0 à pi moins l'exponentielle de x fois cosinus de x entre crochets de 0 à pi moins ib. Donc on a remplacé ici par ib. Euh, il y a un plus ici, mais le moins au devant de, des parenthèses, ça va donner moins pour ib. On déplace ib de ce côté à l'autre côté. On aura ib plus ib. Ça va donner 2ib qui est égal à l'exponentielle de x fois sinus de x entre crochets de 0 à pi moins l'exponentielle de x fois cosinus de x entre crochets de 0 à pi. D'où 2ib est égal à l'exponentielle de pi fois sinus de pi moins l'exponentielle de 0 fois sinus de 0 moins L'exponentielle de pi fois cosinus de pi moins l'exponentielle de 0 fois cosinus de 0. Donc ici on a remplacé par des bornes du de crochet, 0 et pi. Et aussi ici on a remplacé par des bornes du de crochet et on a des expressions, cette expression et cette expression. Donc euh, calculons cette expression, on a sinus de pi c'est 0, donc ceci ça va donner 0. Et sinus de 0 c'est 0, ceci aussi ça donne 0. Donc, toute l'expression ici va donner 0. Donc, moins l'exponentielle de pi fois cosinus de pi. Cosinus de pi, c'est moins 1. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, fois cosinus de 0, c'est 1. Donc, 2ib, ça va donner 0 moins, moins l'exponentielle de pi, moins 1. Donc, ib est égal à l'exponentielle de pi plus 1 sur 2. Conclusion.